Salut tout le monde, c'est Faud de Warden Free, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je donne des conseils pour ce qui est du prix de vos articles dans votre inventaire, que vous ayez 100 1000 ou même 10 000 articles dans votre inventaire Amazon. Le prix concurrentiel de vos articles est l'un des meilleurs moyens d'augmenter vos bénéfices. Peu importe depuis combien de temps vos, euh, vos stocks se trouvent dans un entrepôt Amazon, il est très probable qu'une nouvelle concurrence fasse jour et que la plupart des prix que vous avez mis euh, auparavant ne sont plus concurrentiels. Mais avant d'être loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de ceci. Alors, on y va! Ces stratégies que je vais parler fonctionneront pour vous si vous euh, changez les prix manuellement de votre inventaire ou si vous utilisez un repricing tool automatique tel que euh, BQ, BQ pour ne nommer que celui-là. Tout d'abord, le conseil numéro un que je donne est de changer le prix de votre vieux stock. Les articles qui ont été entreposés le plus longtemps dans un entrepôt Amazon sont probablement ceux qui euh, ne sont pas vendus à cause des prix concurrentiels. J'ai commencé à vendre sur Amazon en 2017, puis heureusement, là, tout l'inventaire que j'ai envoyé en 2017 puis aujourd'hui a été vendu. Personnellement, ce que je fais très souvent est de voir dans mon Amazon Seller Central, puis je regarde mon inventaire pour voir les articles qui sont là depuis longtemps, puis j'ajuste les prix les ventes d'un de mes articles baissent depuis environ deux semaines, je baisse mon prix de quelques dollars puis j'observe ce qui se passe. Habituellement, là, les ventes commence à remonter, aller de mon train, puis du coup, je remonte ici dans mon ranking. Le deuxième conseil que, que je recommande, c'est de changer le prix de l'inventaire qui est en trop grande quantité puis qui ne se vend pas. Cette technique me donne toujours un coup de fouet à mon chiffre d'affaires puis ça m'aide à éviter des frais de stockage potentiellement élevés à long terme. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que vous créez votre inventaire en cliquant sur la colonne « Available » de la page euh, « Manage euh, FBA Inventory » de votre Amazon Seller Central pour trier cette colonne du plus grand au plus petit. Vous allez ensuite pouvoir analyser l'inventaire qui est en trop, puis ainsi éviter les frais additionnels d'Amazon pour un surplus d'inventaire. Il ne faut pas oublier que si votre inventaire est stocké dans un entrepôt depuis plus de 12 mois, Amazon va vous facturer des frais de stockage de long terme pour ces articles. Ces frais d'entreposage s'élèvent à 22,50 si ma mémoire est bonne, le pied cube. C'est donc un frais là, que vous voulez éviter absolument. Maintenant, le troisième conseil que je donne, c'est de changer les prix. Des articles qui sont trop chers. Celui-ci, c'est mon préféré parce que ça m'apporte généralement des profits élevés en dollars rapidement. Les prix de la compétition changent aussi, donc il faut que je reste à l'affût de potentiels changements de leur part. Une fois par semaine, je regarde où est-ce que je suis positionné dans les recherches, puis si les prix de mes compétiteurs ont changé aussi. Puis, si euh, leurs prix ont baissé, il faut malheureusement que je baisse le mien aussi. Donc, je m'assure que je fluctue avec la compétition toujours. Euh, un petit truc, essayez de rester quelques sous, si ce pas juste un dollar en bas du prix de la compétition. Parce que les clients vont acheter votre produit, ils vont le voir qui est moins cher. Donc, euh, vous allez aussi l'augmenter dans le ranking. Parce que pensez-y, si vous mettez un article à 19,99 et que vous faites 25 ventes par jour versus le même produit à 17,49, mais vous faites 40 ventes. Vous allez avoir une meilleure marge de profit à long terme avec la deuxième option. Lorsqu'il s'agit de définir le prix de votre stock, tenez en compte ces facteurs. Euh, le prix que vous avez payé pour l'article, le prix de la concurrence FBA, le classement actuel des ventes, l'historique des classements de, des ventes, puis l'historique des prix. Euh, J'écoute même ce que mon étudiant me dit quand que je fais le prix de mes articles. Après avoir euh, fait ça pendant longtemps, j'ai commencé à avoir une petite idée de la meilleure tarification de mes produits. Euh, mon objectif principal est de proposer des prix compétitifs pour mes articles. Tout dépendant de mon produit, euh, des fois je veux être le, le, le, le prix le plus bas, puis parfois je veux être le prix le plus haut. Euh, D'autres fois, je mets mes articles au-dessus du prix actuel parce que je pense pouvoir obtenir un plus, un plus grand, une plus grande marge de profit pour mes, euh, pour mes produits. Puis j'utilise aussi le Sales Graph de William Ten pour m'aider à bien vendre. Puis comme toujours, mais il y a des exceptions à ces stratégies de révision de prix mais globalement elle devrait vous aider à vendre plus d'articles et avoir plus de capital dans votre poche. Bien sûr il existe d'autres stratégies pour, euh, si vous faites la, la revente de produits en arbitrage parce que vous devez toujours euh, gagner le buy box pour pouvoir vendre vos articles, ce qu'on n'a pas avec le private label sauf si on se fait hijacker notre listing. Euh, ceux qui ne savent pas c'est quoi un hijacker, euh, qu'est ce que ça mange en hiver, <rire> un hijacker, je vous mets le lien ici de ma vidéo où je parle Qu'est-ce que c'est un High Tracker? Alors et vous, quelle stratégie de prix préférez-vous et est-ce que vous en avez d'autres que j'ai pas parlé pour le Private Label? Faites-le moi savoir en dessous de la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!